Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez quitté votre appartement sans éteindre la lumière Vous avez arrêté de fumer Vous avez décidé de voter pour le meilleur parti <rire> Non, rien à voir. Vous avez massivement soutenu notre crowdfunding et avez même contribué au-delà de nos espérances. Merci beaucoup. Qu'allons-nous faire avec votre argent nous allons payer un studio professionnel. Et on va même financer une graphiste pro qui a déjà commencé à travailler sur le projet. Mais dis donc, Jamy, tu n'oublies pas quelque chose Mais oui, mais alors, mais qu'est-ce que c'est quoi, Fred Les goodies Il ne faudrait pas décevoir les nombreuses attentes. Et c'est très juste. Et même si nous n'avons pas encore défini exactement quels seront les goodies, certains d'entre vous recevront un t shirt un poster et même des albums dédicacés. En fonction de votre contribution. Vous savez presque tout maintenant. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez les noms et les liens vers les sites des personnes concernées. Jetez-y un œil, ça en vaut la peine. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager sur tous les réseaux sociaux. Et de presser sur le bouton j'aime. On aime bien ça! On se revoit bientôt pour les prochaines news sur le sujet. Ciao!